Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. La Pologne déclare la guerre la Hongrie. Ça se chauffe déjà. Euh, la Hongrie il a peut-être pas beaucoup d'alliés, Croatie, Bosnie, c'est pas beaucoup en effet par rapport à Pologne, Lituanie. La guerre m'a l'air quand même d'être plutôt équilibrée. Euh, dans le dernier épisode, c'est le, dans le premier épisode si je puis dire. Nous avions commencé à agrandir le territoire des Ottomans dans ce que je considère comme ma sphère légitime. Euh, ici, ici, euh, Constantinople et un poil de, des territoires euh, Valach. Valache, plutôt, j'imagine. Euh, nous mmh. sommes entrés en guerre pour prendre des provinces en Grèce. Euh, notre premier adversaire est allié à Gênes, ce qui a priori ne va pas poser de problème à part peut-être une question de score de guerre pas très haut. Euh, S'ils n'ont pas beaucoup de bateaux, on va tenter une sortie. C'est gagné. Ça m'arrangerait qu'ils convertissent pas au catholicisme parce qu'après ils vont être... Euh de fervent catholique pendant un moment. C'est pris, allons aider de ce côté-là. Et j'avais pour objectif de vassaliser Dulcadir. J'ai calculé et a priori il me manque encore 8 points. Enfin, disons que j'ai 8 points d'expansion agressive de trop. Donc il euh, faudrait que je tombe sur un événement chanceux du type... Euh, euh, apaiser les relations avec tous vos voisins plus 60 ou alors euh, euh, faisons la fête euh, et nos copains sunnites euh, euh, auront des meilleures relations avec nous ou le ramadan peut-être organisons une grande fête pour le ramadan après le ramadan ça me paraît <rire> ah là là, je m'y connais plus trop <rire> faisons une petite sortie tant qu'il n'y a pas de génois one shot d'un bateau pourquoi on peut pas débarquer c'est peut-être pas la même mer ah ça m'attaque Ouais ça m'attaque Ouais ouais ok On va s'arrêter là euh, Le truc c'est que là le score de guerre va monter Oh non c'est bon Regardez ce qui est là haut Alors attendez Si jamais ils arrivent On va revenir tout de suite C'était une erreur mais monumentale Je sais pas comment ils ont pu faire ça Ah, tant pis pour eux, hein. j'ai détruit leur armée. J'ai aussi sapé leur morale. Et j'ai chassé les, Vien les Viennois. On va continuer les conversions. Hop. Ah, il m'échappe. On les rattrape. Je pourrais aller si j'ai Vienne en fait. Euh, Gêne. Je dis Vienne toujours depuis tout à l'heure, mais c'est toujours Gêne. J'ai peut-être pas besoin de laisser une grosse armée comme ça. On va les envoyer là. Euh. Ah, je suis obligé de faire le détour par la Hongrie. Je sais pas, le passage, c'est la Serbie. Euh, alors, non. Changement de plan. Vous, vous allez effrayer eux. Vous, vous allez vous charger d'eux. Ça devrait bien se passer euh, peu importe pour juste une province euh, je me casse pas beaucoup la tête souvent je vais essayer de m'échapper on verra ce que ça donne bon, Ah, là je leur tombe dessus voilà des ottomans en Europe Là, ils ont été écrabouillés. Ah, c'est deux îles différentes, ça. Ça a changé. Avant, c'était le même archipel. Alors, c'est bien. La Hongrie gère ses valacs. Qu Qu'est-ce Qu que ça donne, la guerre Ils perdent. Il n'y avait pas l'Autriche d'impliquer. Ah, comme partenaire mineur pour Hongrie. D'accord. Entre-temps, euh, la Hongrie est devenue un partenaire mineur de l'Autriche. Pas bon signe pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Je pense pas que je puisse faire grand chose pour empêcher euh, ce mariage royal qui arrive quand même très souvent. On va pas fermer les yeux. Pourquoi je suis pas arrivé jusqu'à Gênes C'est mieux. Gênes, D'accord, dé c'est déjà siégé par les Milanais. C'est bien sympa les Milanais, mais. Je comptais euh, leur imposer la paix à eux. Qu'est-ce qui me donne Ça se trouve, on peut négocier déjà. Mmh. J'ai besoin de la troisième province pour euh, pour conquérir la Grèce. Oui, j'ai besoin de la troisième province. Ça m'arrange pas. Allez où vous voulez. Ouais, le, le siège G de Gênes et ça changerait tout. J'ai mis mes bateaux là J'ai même pas lu l'événement C'est un truc sur les janissaires Alors traverser, traverser Hop, repli des bateaux Je pensais que j'avais un point direct Wow Je les ai battus Je pensais pas On va laisser un bonhomme ah, je peux plus passer tant que j'ai pas occupé la province. Ça va normalement être bientôt fait. Réforme gouvernementale. Euh... Modif des réserves nationales. Je sais pas du tout à combien j'en suis sur la capacité de gouvernance. Il encore beaucoup, beaucoup de, de marge pour devenir un beaucoup plus grand pays. Alors, modif national d'impôts et les Zoumérans ont moins d'influence. Ou alors modif des réserves euh... On va prendre les impôts. Euh, de façon générale pour l'instant j'ai plus besoin de, de sous que de... De... de troupes en réserve Mais ça pourrait changer enfin, mais, mais à la fin de la partie de toute façon euh, euh, j'aurais de... pas vraiment besoin ni de l'un ni de l'autre à mon avis On peut probablement piquer les générales Et une autre petite armée écrabouillée. Plus un petit morceau. Ouais, on se rebat. Et j'ai regagné. Et on se replie avant que d'autres bateaux n'arrivent. Et j'ai pris la dernière province. Nickel. A priori, les Génois, il va falloir qui lâche l'affaire un jour ou l'autre ils sont occupés des provinces chez moi je rêve. Donc comment ça se fait qu'ils aient des points non ils ont moins d'eux sur les ottomans c'est l'autre guerre qui gagne je vais prendre la texte sinon je la prendrai jamais assez vite mon avis il va attendre que Venise nous réponde l'institution et nous sommes rivaux ça risque pas d'arranger mes affaires ils ont pris les deux provinces, c'est très bien. Maintenant vous faites la paix, ou alors vous mangez Gênes. Peut-être que maintenant Gênes est démotivé, non Ouais, ils sont démotivés. J'ai pas le score de guerre pour demander quoi que ce soit, on va dire que c'est pas grave. Faut quand même que je termine la guerre. Hop, je veux tout. Je veux que vous abonnez vos revendications. Il y aurait Mamelouk et Byzance, on s'en fiche complètement. Et voilà, le tour est joué. Il y a d'ailleurs.. Ah, Gênes a eu cette province-là. Oh, oh, oh. Je ne m'y attendais pas. Est-ce que Athènes est indépendante Indépendance garantie par Gênes. On va se retrouver en guerre contre eux prochainement de toute façon. Euh... Est-ce que attaquer l'Albanie, ça implique toujours de. Le truc c'est que mes revendications vont partir au bout d'un moment 94, j'ai encore beaucoup de marge En attendant, est-ce que je peux améliorer mes relations avec ce petit bonhomme Plus de beaucoup Fin de la traite avec Athènes et Byzance Byzance, aller avec personne Et une province Je suis désolé mais là C'est trop beau pour être vrai je vais juste sauter sur l'occasion. Les états pontificaux se battent avec Gênes. Ils doivent aider Milan, probablement. Il y a Venise aussi d'impliquer dans la guerre, je crois. Alors, défenseur face à Milan dans la conquête milanaise de Génova. Donc, Milan s'est considéré suffisamment puissant avec ses alliés, dont les états pontificaux, pour attaquer Gênes et Venise. Si jamais ils sont suffisamment forts pour ça, je pense qu'on peut se permettre d'attaquer l'Albanie et Venise. Et les hospitaliers qui ne doivent pas compter bien haut. Autre bon plan, prendre Chypre. Mais ça implique d'avoir une meilleure flotte que Venise. Ce que je pense, pas ce que je pense ne pas avoir, au contraire. Euh, il me manque 44 points. J'ai peur avoir 25 avec les sous. Plus 15. Il m'en faut encore un peu plus. Sur à 46. Oui, c'est ça, il manque 4 points. Amélioration ah, des relations, ça va me rapporter 3 points. Bon, on va pas détecter les espions étrangers, puis tant pis. Euh... J'ai déjà une revendication sur bison qui d'ailleurs veut bien être mon vassal. Est-ce que j'ai une garantie sur Ragus J'avais oublié ça. C'est au début du jeu et... On va la virer, hein. Je m'en fiche complètement de Ragus, à vrai dire. Évoquer la garantie. Ils ne veulent pas être mes, mes vassaux. Et on va peut-être, au contraire, euh, se faire un vassal de Trévison hein, et lui céder les territoires orthodoxes de ce coin-là. Ça m'a l'air d'être un bon plan. Parce que vous en dites... Et il a beaucoup moins d'expansion agressive. Donc ça devrait aller. Euh... Dieu est bon, hein. On va, pas... On va pas. perdre des points. J'en gagne tout seul des points de légalisme. Ah, hein Des archiens. Tulkadir de a déclaré la guerre à son voisin. Conquête. Euh, juste, tu m'impliques pas. Please. On peut faire ça. Comme ça je suis sûr qu'il m'impliquera pas. J'ai plein de revendications sur Acoyenlou. Ça me plairait de les faire tomber. Euh, je suis moins bon en conversion. Ah c'est surtout ces territoires-là parce que culture m'en a accepté. Ah il y en a aussi parce que possession. Euh, Byzance, c'était vos derniers jours. C'est la fin définitive de l'Empire romain. Et maintenant, je pourrais aller appeler Caracolino dans la guerre. Les séparatistes ont eu la bonne idée de venir maintenant plutôt que plus tard quand je serai pas là. Je veux bien. Oh oh! Byzance euh, a un claim là-dessus, d'accord peut-être que Skio va redevenir Byzance eux ils se libèrent pour H.A.I pays pas que j'ai non c'est pas eux que j'ai mangé ils attaquent Raguse, bon c'était un risque quand je virais mon ma protection pas avancer j'ai libre passage c'est du on n'avait pas C'est eux qui font le siège, ils sont alliés à Dulcadir, d'accord. Ah, oh, ils s'y sont mis à 3 quand même pour faire tomber le, le géant voisin. Le truc c'est que si eux, ils prennent le siège, ils vont pouvoir grossir beaucoup. Et je sais pas si je serai suffisamment intéressant pour lui pour devenir un, un maître et lui mon vassal transfère pas beaucoup, faudrait que je monte encore beaucoup mes relations. Offre d'alliance, il refuse parce que je suis en guerre, mais a priori ça va pas durer indéfiniment. Et même look j'ai déjà fait mes revendications, je peux pas faire mieux pour l'instant. J'ai des revendications de ce côté-là. Hein. Revendique... C'est des revendications permanentes, ouais. Une mission refile, des revendications permanentes, c'est chouette. J'avais pas du tout fait gaffe, à vrai dire. On a des Carmani série et dans ce coin-là, quoi. Quand si bas et sur les deux provinces là-haut. essayer de calmer certains rebelles. J'avais pas fait gaffe euh, aux forces qui pouvaient représenter. C'est la première fois que j'ai des rebelles dans cette, dans ce, cette série. On va continuer pour l'instant. On fera les taxis avec l'institution probablement. Ça se répand doucement mais sûrement chez moi. Euh, grâce à Venise, je crois. Non, c'est pas les bâtiments, c'est les institutions. Province. le truc c'est qu'une province amie voisine. Ah c'est pas juste parce que c'est une province européenne, en fait. D'un niveau de développement assez élevé. Province amie voisine, ça rapporte 10 fois ça. Donc si je veux que ça aille 10 fois plus vite, il faut que je fasse autrement. Alors, 1.2, 1.2, ok. Logiquement, si je coupe, j'arriverai à virer complètement l'agitation. On reprend, on les élimine et on retourne sur la ligne de front ou alors on calme. Donc il y a eux... Carman, Nissel, c'est tout Eux, pareil, c'est dans le même coin Ou pas Kacébi Ouais, je... Kacéri, c'est là euh... Et les suivants Eux, ils, ont dis... ils sont en train de disparaître D'accord euh... L'autre armée va pas avoir le temps d'arriver On va jouer avec eux Et le super général, ce qui aide beaucoup. Hop, on a du coup fait peur à une bonne partie des rebelles. Est-ce que le fort risque de tomber Oui. Il faudrait qu'on vienne occuper plutôt. Et eux, ils resteront là. Royaume fantôme. Il est. Le seul choix possible de S a été, il est temps de renoncer à l'Italie. D'accord. Euh... Où est-ce qu'on a filé le saint -Torpille a priori je suis pas très proche de, de faire des conquêtes dans le Saint-Empire, mais... Ouais donc euh, ils ont... Je pensais que c'était l'Autriche l'empereur, visiblement non. C'est S. Ils ont perdu, tiens. Oh, Venise a gagné sa guerre contre Milan. Elle a pris trois provinces, elle a pris la province de Ragus qui fait quasiment un continuum. Occupé par nous, occupé par l'huile d'Ulcadir. Ah, j'avais pas fait gaffe, ils occupaient la province déjà. Bah, tant pis, je ne peux rien faire de plus. Si ce n'est espérer qu'ils fassent pas trop de conquêtes, que je puisse toujours les vassaliser. Donc là, 55, je peux faire gagner 40 points, donc je peux les rendre en vassal. Sauf qu'à tous les coups, il y a aussi. Non. Ah si à déclarer la guerre à un ennemi, ça m'a rapporté 10 points. On va laisser quelqu'un chez eux en amélioration des relations. Histoire de ne pas être bloqué plusieurs mois, parce qu'il faut que je remonte les derniers points de l'amélioration de relations. Albanie, toujours garantie. Serbie, à Bosnie, c'est pas très fort. Je pourrais commencer à pousser de ce côté-là. Mais j'aurais aimé terminer... Euh... La Grèce d'abord, histoire d'être tranquille, mais je pense qu'il y a beaucoup d'archipels d'îles qui vont être compliqués à prendre pour moi, n'ayant pas une flotte du tonnerre. Donc il faudra viser. Euh, vous, vous avez sûrement suffisamment calmé les rebelles. Oh, ils ont mangé. Ils ont pris énormément. Proposer la vassalisation. Ils sont toujours partants. J'ai envie de faire la paix tout de suite. Est-ce qu'il fera une paix blanche Ouais. Euh... Verser des subsides. On va verser beaucoup. Pour que ça monte très rapidement. Trois marches, J'attends. Montant plus 30 par année, ça m'a l'air bien ça. Peut-être que j'attends deux mois quand même. On va voir. 88. La d'Alliance de la part de Naples, on verra ce que j'en dis. Ah, c'est bon. Voilà. Annuler les subsides. Subside, ça se dit, c'est bizarre mais. Ah, ils ont déclaré la guerre à Trébison. Qui a osé déclarer la guerre à Trébison? Eux. Eh ben on va sûrement leur imposer la paix. Je peux pas parce que j'ai je suis en paix avec eux. Ah ah. ah, ah. Euh, on va imposer l'embargo pendant que j'y pense à mes rivaux. Embargo commercial. Ce ne sont pas mes rivaux Alors Venise c'est fait Et Pologne J'ai mis l'Autriche, j'ai pas mis la Pologne Faut que je retire l'embargo de la Pologne alors euh, Naples, je suis pas sûr que tu sois un allié de Très intéressant Je suis désolé, je sais pas combien d'hommes ils ont on pourrait regarder un peu. Euh, Naples, 14 000 hommes. Oh, ça reste une somme très raisonnable quand même. On va accepter l'alliance. Alliance rejetée, j'ai pris un malus. Aïe, aïe, aïe. <rire> Je croyais qu'on pouvait jouer comme on voulait. Apparemment, non. Euh... On va laisser les choses se faire. Alors, Dulcadir, annuler subside. Pologne. Légalisme. Déjà très avancé dans le légalisme. Lever l'embargo. Autriche. Imposer l'embargo. C'est mieux. Et les mêmes looks. Je ai, ai les oubliés. Non, j'ai déjà mis. On ne va pas lever. On est plutôt bon, à mon avis. L'indépendance euh... garantie par Gênes. Est-ce qu'il suivrait si j'attaque Ouais, eh ben, on va probablement attaquer quand même. Comme ça, en plus, je serai du côté des Grecs au moment où il y aura la rébellion. Est-ce que je m'empare d'une province Euh, désolé, on va mettre l'infanterie et la galère passeront après. Non, je préfère renoncer aux provinces. On l'annexera et puis voilà. Les provinces coptes, pas stables. Celle qu'il a conquise. J'espère qu'il fera pas de bêtises. Très bizarre, je peux plus l'annexer. Il a peut-être gagné une province si ça se trouve. J'aurais préféré l'avoir en... Bon, c'est une copte, bon, peu importe. Ils sont sunnites et ils ont beaucoup de provinces pas sunnites. Pas si grave. J'ai beaucoup de diplomates. L'un d'entre eux pourrait faire des revendications sur Naxos. Sauf que ça veut dire les faire sur Venise, j'avais oublié. Euh, la Serbie également mériterait quelques revendications, à mon, à mon avis. Puis voilà ottoman obtient que okay. Venise revendique la Morée. Un ambassadeur vénitien va nous informer que la République Venise de la que la République revendique la péninsule de Morée. Cela est parfaitement inacceptable et Venise doit être punie. D'accord, ils ont reçu encore plein de claims et moi j'ai obtenu un casus belli. Euh, je sais pas s'il est très spécial. Je crois que c'est juste un insulte diplomatique. Donc euh, démontrer ses supériorités. Euh... C'est tout. J'ai plus de prestige et moins de coûts pour révocation de la légitimité, réparation financière et défaite admises. Le truc c'est qu'ils ont autant de troupes que moi. Donc on va s'attaquer aux plus faibles d'abord. Hein. J'aurais dû garder la moitié pour euh, aller occuper les îles. D'ailleurs, on a des Byzantins qui passent. Je pense qu'ils vont s'arrêter à Constantinople. Je pourrais rességer Vienne en fait. Gênes. Ou alors ils vont faire le tour du monde. C'est une autre option. Ah non, je sais. Je pense qu'ils évitent le fort. Euh... On va prendre du prestige. Nous sommes un peuple prestigieux et tout le monde doit être au courant. Je peux pas siéger si c'est bon. J'avais dû passer sur la case de mer, pas sur la case de terre. Je pense que je pourrais demander des territoires à Gênes. Idéalement, j'aimerais m'en débarrasser dans, dans la mer euh, Égée. Complètement. On a trois provinces qu'il a. Prendre les provinces génoises de Crimée me semble pas très important. Peut-être ai je dors, mais... J'en ai pas besoin en soi. Ça fait des provinces en plus, hein. Toujours un pas en plus vers l'objectif. Dans la mesure où ça me permet de m'approcher de Moscou, pourquoi pas. Mais je préférerais avoir une liaison terrestre. Parce que ça veut dire avoir des territoires orthodoxes euh, Dans un territoire ennemi. Euh, le siège est tombé. Voilà ce que j'aimerais bien avoir. Euh, Est-ce que ça représente beaucoup d'adversaires Oui, beaucoup. Est-ce que... Effacer l'offre. Est-ce qu'ils se rendent Non, mais ils veulent bien saisir, céder des territoires génois. Mais pas autant que ce que je voudrais. Euh... Bon. Bon, bon, bon. On verra ça au prochain épisode. Je sais pas encore euh, quelle sera l'issue de la guerre. C'est si j'ai par Brégence. Je sais même pas qui c'est. Bon. C'est des, des, des résistants face à l'Autriche, à mon avis. Attaquant face à Brégence dans la conquête augsbourgeoise. D'accord. L'Autriche tue ses petits alliés et les fait grossir. A chaque fois que l'Autriche a des alliés, généralement ils deviennent très gros. Des petits états de l'Empire parce qu'ils se servent sur, sur, sur leurs voisins avec l'aide de l'Autriche. Bon. Pour un deuxième épisode, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a dû le cadir en vassal. On a quasiment rétabli une bonne frontière interne. Euh, du côté des Balkans, il me faudrait la Serbie, la Bosnie, euh, les côtes euh, et tout, mais sur le principe, euh, ça va avancer. Et, et, et, et après, il faudra pousser profondément euh, en Asie pour aller jusqu'à jusqu'à l'Inde et récupérer toutes pas ça ce que je voulais voir, toutes ces provinces-là. On verra ça dans le prochain épisode.